Le système des retraites. Est-ce que tu y crois encore Je vais te donner mon point de vue dans cette vidéo. Yo les esprits gagnants, c'est Damien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est si ta première fois sur la chaîne Je te recommande fortement de cliquer sur le bouton s'abonner ainsi que sur la cloche pour recevoir mes pépites sur l'investissement immobilier. Et dans cette vidéo, où je vais me lâcher. Je vais te parler du système des retraites. Il y a plein de choses en ce moment sur toutes les réformes du système des retraites. Et je vais te donner mon point de vue. Je l'ai déjà donné plusieurs fois sur la, sur la chaîne, mais là, je vais faire une vidéo exprès dessus. N'hésite pas en commentaire de me dire si tu es d'accord ou pas. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Je te donne juste mon point de vue. Donc, tu me dis si tu es d'accord et donne-moi ton point de vue. Avec grand plaisir, je te répondrai à ton commentaire sans aucun souci. En gros, le système de retraite, c'est un système qui, on le sait, est en faillite et on sait va arriver vers une banqueroute potentielle. Donc comme je pense qu'on est en France et qu'on n'ira pas là-dedans qui t'a réinjecté, réinjecté, réinjecté, même si on est en déséquilibre, on ira vers une sorte de franchise de retraite, forfait de retraite. Je pense qu'en fait, des moments où tu auras un salaire plus petit que le salaire moyen, ça ne va pas beaucoup t'impacter et tu auras en fait, de toute façon tu avais déjà une petite retraite malheureusement, et tu auras de toute façon cette petite retraite et pas moins. Par contre, des moments où tu as un gros salaire, on va t'empiéter ta retraite, t'empiéter ta retraite, t'empiéter ta retraite, pour qu'en fait, à un moment, bah, que tu gagnes euh, 5 000 euros, 10 000 euros pendant ta vie active, et bah, tu seras à la retraite à 2 500 euros, 3 000 euros. Et on dira, de toute façon, tu as été riche toute ta vie, tu n'avais quand même de l'argent de côté, et 3 000 euros, c'est déjà très bien pour toi. Je pense qu'on ira là-dedans. Pour moi, le système de retraite, aujourd'hui, quand tu as une trentaine d'années, une quarantaine d'années, il faut le voir comme un plus. C'est bien si on en a. Mais il faut avoir conscience que ça va être compliqué. Je trouve que c'est dégueulasse. On va être d'accord. J'ai été salarié pendant 14 ans. J'ai mis pas mal d'argent tous les mois dans ce système de retraite. Donc, ce n'est pas euh, quelque chose que je te dis en kiffant ce que je dis. C'est-à-dire que te dire que c'est un système qui est en faillite, sur le principe, ça m'embête. Parce que ça veut dire que je suis en train de payer un système qui fait qu'un jour, quand moi j'y serai, ça ne paiera pas. Mais c'est un fait. C'est comme ça. Mathématiquement, il y a un souci. Alors après, on peut euh, dire et faire des discussions de comptoir sur le fait que telle personne ou telle personne a un gros salaire, ceci, cela, c'est injuste. Mais si on récupérait de l'argent ici ou là, on pourrait payer Non, arrête. Il y a un vieillissement de la population. Et c'est cool, ça veut dire qu'on profite de plus en plus longtemps de nos parents, de nos grands-parents. Et c'est la chance de l'avoir. Regarde ce côté qui est très positif. Moi, j'ai perdu mes grands-parents assez rapidement. J'ai pas pu en profiter. Donc, c'est cool qu'il y a un vieillissement de la population. Par contre, du coup, financièrement, il faut payer ses retraites plus longtemps. Et donc, comptablement, tu as moins de personnes qui payent plus de personnes qui vivent plus longtemps. À un moment, tu as euh, un problème pour payer. Et ce système, du coup, va être en faillite, tout simplement. Donc, après, on peut réinjecter de l'argent. Aujourd'hui, euh, on réinjecte. On voit sur les prix immobiliers, les prix sont très bas. Euh, les banques centrales réinjectent de l'argent. Donc, l'argent vaut plus grand-chose, etc. Ok mais à un moment, malgré tout, on va sur un système qui est en faillite. Est-ce qu'il vaut mieux se battre pour potentiellement sauver quelque chose qui n'est pas sauvable, parce que sinon ça va être en faillite, et 0 fois 3%, ça fera 0, et 0 fois 3,5%, ça fera 0. Donc la différence, par exemple, si tu euh, as euh, pas de diminution de 5%, mais que tu n'as pas de diminution du tout, à la fin tu auras 0 quand même, parce qu'il y a 0 dans les caisses. Si tu, et Donc, pour moi, le plus important, c'est de se dire, voilà, ce système de retraite, je pense qu'on est en France et qu'il y aura toujours une retraite. Même s'il faut faire des choses et que ce ne sera pas logique, en tout cas, il y aura toujours une retraite. Par contre, il faut être indépendant de ce système de retraite. Il faut voir le système de retraite comme une source de revenus parmi d'autres. Et l'immobilier, l'investissement immobilier, rentable, mais même l'investissement immobilier juste qui va s'autofinancer, L'immobilier, ça va être une source de revenus qui va te permettre de te rendre indépendant du système de retraite parce que tu vas te verser, même à la fin, même si c'est juste à la fin de ton prix immobilier, tu vas avoir de l'argent qui va tomber tous les mois. Ok, tu vas donner une partie pour des provisions pour travaux, tu vas donner une partie aux impôts, mais tout comme avec ton salaire, tout, tout comme avec la retraite que tu aurais eue, mais il va te rester une partie et cette partie, elle va te permettre de vivre. L'immobilier, les placements financiers, d'autres choses plus exotiques, tu, tu sais que je fais des paris sportifs, mais ça peut être intéressant. Je te le conseille pas forcément. En tout cas, c'est intéressant d'avoir le mindset, d'avoir le plus de, de sources de revenus différentes. La location de voitures entre particuliers, etc. etc. Crée des sources de revenus différentes. Mixe des stratégies. C'est comme dans l'immobilier, il faut mixer les stratégies. Mais à la fin, il faut que, et c'est mon point de vue en tout cas, le système de retraite, ta potentielle retraite, soit qu'un système de rémunération parmi... D'autres, et que ça soit pas surtout le principal et le central. Mets-moi en commentaire si tu es d'accord avec moi. Et n'hésite pas à me dire aussi si tu n'es pas d'accord. Il n'y a aucun souci là-dessus. On échange, je sais que ça peut amener à un débat et je sais qu'on peut avoir des points de vue différents. Si t'as aimé cette vidéo, mets-moi un gros like. Et si tu pas aimé cette vidéo, s'il te plaît, mets-moi un gros like parce que tu es quand même arrivé jusqu'au bout de la vidéo et je t'en félicite. Pour te récompenser d'être arrivé à la fin de cette vidéo, je te propose ma formation sur l'investissement locatif de A à Z. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Tu mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie immédiatement. Et comme à chaque fin de vidéo, ne reste pas du côté des consommateurs, mais passe à l'action, deviens un producteur. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao